Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure pour regarder la vidéo. Ça. Et je vous dis que c'est toujours un plaisir pour me venir partager avec vous tout ce qui fait dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est pour vous abonner ou à la même si vous avez ça et pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne. -là. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci à vous même qui va faire ça la même parce que me êtes intelligent. Vous ne pas vous faire prochaine vidéo. vidéos. Sans parler en pile, sans perdre de temps, on en entre dans détail pour la vidéo aujourd'hui. C'est sous que nous défaits avec délégation canadienne de haut niveau de qui en a été jusqu'à présent. Et deuxièmement, sur le doc document que nous venons, le compromis historique a commencé par aborder le premier point un, qui s'est rencontré avec délégation canadienne de haut niveau. Je veux toujours dire nous-mêmes au niveau de la interaction, nous toujours nous entendu, et tout le monde, que ce soit dans la communauté internationale là, ou dans le pays. Parce que nous pensons que je dis à la communauté internationale, là, et, nous gardons peut-être malheureusement, mais nous avons un rôle extrêmement important que nous jouons dans le pays Sahara. Et nous même comme responsable, il faut nous garder au jeune gêne à parler avec eux pour nous dire exactement aux revendications populaires et qui ça que pays qui ça que le pays a, et même la attendu de Et nous te remettons en mémoire et également en blanc sous question de l'assistance que la nous avons Et nous te de façon à ce qu'on soit au courant exactement de qui ça nous-mêmes nous voulait pour le pays. Premier point, alors délégation canadienne ça, il y a environ 5 personnes qui sont là-bas, plus ambassadeur canadien qui est en Haïti. Il y a M. Daniel Jean, chef de délégation, qui de est représentant vice-ministre des Affaires étrangères du Canada. Il y a M. Ulrich Chalon, qui est directeur un... un... général du programme stabilisation et opération de paix au niveau mondial. Le général Éric Lafouet, qui est directeur général d'opération, état-major interarmé au niveau du Canada. Il y a Ben Salgado, qui est directeur général donc, régional concernant l'agenda jeune du Canada. Il y a M. Mathieu Kimel, qui est le directeur politique des affaires humanitaires au niveau mondial, également pour le Canada. Et il y ambassadeur canadien en Haïti qui lui-même est présent dans la Premier point que nous avons abordé, que nous avons abordé à lui, puisque de nous, c'est la question de sécurité. On aime toujours parler de la de sécurité. Je vais expliquer, oui. Pour qui ça Que nous parlons de l'intervention, Pour qui ça nous parle d'intervention. Pour qui ça C'est en assistance technique que nous demandons. À la police et aux forces armées mm. haïtiennes. Maintenant, décision que moi-même, comme politique, moi, je prends, c'est décision qui ne peut pas mettre l'autre génération dans le problème. Nous avons déjà eu oui, l'intervention qui été faite avant nous, nous avons mis en 2014, nous avons obligé de gérer tout ce qui est passé mal dans l'intervention. Qui fait que si nous prenons une décision, décision qui pour fait que l'autre génération ne pas de vivre dans le même problème. Que ça. Et c'est peut-être ça que nous disons dit qu'il faut une assistance technique à la police et aux forces armées d'Haïti. Comment pour l'assistance, nous pour aller dans les détails. D d général, nous avons parlé des détails, nous le général, nous avons regardé pour nous dire, mais qui sait exactement que nous avons fait. Premièrement, c'est pour le Canada, c'est pour le terrain matériel de mon nom, dans le même avion de la l'armée canadienne. Parce que nous connaissons, c'est une subvention du transport pour nous, mais au dépote, trois blindés aimeraient. Et, et blindés, ça a obligé faire de faire le travail là-dedans. C'est qu'on n'y a pas bon. Après 15 jours, on a obligé de faire le travail là-dedans. Donc, nous avons dit côté matériel de mon nom, vers 15 blindés, et au côté vinyl. Tout, tout fini, Puisque le Canada a gagné, le euh, qui blindé, il y a protections, euh, le radiateur, tout ça qui est matériel. Nous pensons que si on peut le premier matériel, ça nous avec les fusils d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions. Ça va déjà mettre nous en position que l'unité tactique anti gambio que le directeur général l'a formé, que qu'on voit des matériels pour commencer à avancer et commencer à planifier les pensions. Donc, c'est pour les qu'il que je un Nous sommes de ça, parce que nous sommes un pays canadien, ce n'est pas l'État canadien, mais je vais aller là, je vais aller en toucher pour que nous jouions les 15 et les matériel. matériels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous pensons que avec l'occupation de la zone métropolitaine, eh bien, une idée tactique anti les gens ont effectif qui va suffisant. Et que eux-mêmes, au niveau de forces armées et des gendarmes, mm. ils ont mm. des unités qui ont mm. mm. complémenter pour que nous avons conjoint avec Haïti, qui ont même mêmes plusieurs mm. côtés à la fois. Mm. Mais toujours avec une, table, une idée anti que nous formons qui n'a pas d'accompagnement et le ça, moins penser que opération a fait avec leadership police non, mais avec accompagnement qui va permettre que nous déployer trois ou quatre côtés à la fois parce qu'il faut libérer tous ces espaces que ce soit à que ce soit les que ce soit à bouquets, que ce soit la boule il faut libérer ces espaces le plus rapidement possible Troisième façon c'est que, immédiatement que l'opération sera faite, il faut la formation pour que l'unité tactique antique dans ait une capacité pour que désormais, ils répondent à toute forme de menace. Donc, l'opération et la formation. Et ça, nous pensons que c'est qui possible, puisque ils ont une expertise là, et en même temps, sur le terrain, l'unité tactique nous apprend expertise là. Ça, c'est. Troisième point. Quatrième point. Parlier, l'armée a les tout. Et l'armée a faut toujours un appui à la police, selon la constitution haïtienne. Et pour qu'il y ait un appui à la police, il faut l'équiper. Leur unité tactique, anti qu'il ne il faut les unités en de l'armée qui a aidé eux en cas que auront un bon problème. Donc, si ce général interparable qui est là, lui-même, lui voulait vraiment assister, eh bien, nous dit Haïti, il faut que l'unité saillot, il faut former pendant que l'unité tactique, il n'y a pas souterrain. Et puisque nous avons environ 1200 euh, officiers soldats qui soit en Amérique latine, ou bien au Mexique, ou bien ici, moi, je pense que déjà là. Il faut simplement... Mettre ces unités en œuvre pour aider la police là, le que vous voulez. Et le Sahara, institution panouillot, a qu'à arriver justement, fait travail là après longtemps et après que vous prenez responsabilité au niveau technique. Et dernier point que nous avons sur la question humanitaire, immédiatement que justement, zone zones sont c'est ces unités qui ont même accompagné de vraies organisations communautaires, de religieuses, qui ont même fait faire distribution dans un an. Il ne faut pas rentrer dans ce qui était passé autrefois pour que aient quitté la distribution à des anciens chefs de gang, qui ont même vient encore prendre force dans un an. Je veux dire, ça déjà passé à une organisation brésilienne, de la Rio, qui même promouvoir ça. Et ça parle pas pour vous, nous. Donc le Sahara, il faut aussi que question humanitaire, ces peuples là qui a ce n'est pas justement bandit pour la joindre, qui fait que dans la situation Sahara, nous déclaircissons les cinq points la question des matériels, hein? la question du renforcement de l'État, la question de la formation, la question des engins lourds les forces d'armée haïtienne et la question humanitaire jeune que vous distribution et est intervenu dans ce lieu, côté qui des problèmes pour que ce n'est pas important que vous pouvez voir mais déjà expérience dans le passé et le sas unité ça y est aider l'unité unité la police là une fois que le travail nous fini de même n'y a pas besoin d'aider car il désespère en formation unité mais le ça assistance là est limité dans le temps qui permettre que nous avancions. Tout ceci nous dit nous t'a parlé technique. Mais cependant, mais cependant, tout ça avant le fait faut que nous ayons gouvernance là. Parce que sans rien qui assistance là sous forme d'aide à la police ou à l'armée et bon, on est ça qu'a a passé. Le gouvernement, ça a l'air. Qu'a pensé Dans la tête, c'est renforcer le gouvernement. Ah oui Il faut qu'il y ait ce compromis. Parce que, il ne même pas venir assister pour consolider le gouvernement. Il peut venir assister pour aider le peuple haïtien. Quand le problème est là, mais ce n'est pas pour le gouvernement. Et c'est peut-être ça que nous devons nous-mêmes qu'on dépassement que nous faisons nous-mêmes qui sommes toujours dans l'opposition, qui décapitent, nous disons un dépassement que nous faisons qu pour nous faire appel à un compromis ici. Et compromis ça, sont compromis côté que faut-nous parler à la société. Parce que dans le pays à chaque monde, une proposition qu'on fait. Et proposition sur une par qui vont Et en fait compte, il n'y a pas la solution ici. Nous lançons un appel à ce compromis, ils sont. Et compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes, nous -mêmes, peine, avec le secteur politique. Mais pas oublier, ce n'est pas le secteur politique là, qui est société. Hein. Le plus souvent, nous-mêmes, dans le secteur politique, là, eh bien, nous parlez, nous pensons que nous parlons beaucoup, tout. Non, dans le compromis ça, il faut tout le secteur sur le tableau. Il faut secteur politique là, nous, nous, que nous commençons par l'appel, dans ce là Faut faut parler avec le syndicat, avec syndicat. faut nous parler avec le secteur privé, faut nous parler avec hein? l'université, hein? faut nous parler également avec le secteur de Basio, mais faut nous parler avec les gens qui n'a pas petit des moyens d'offrir, agriculteurs, businessman, qui n'ont pas de problème. Malheureusement, y a là. Oui. il y a un de politique oui, là... Il y a politique il a fait Mais il y a douleur. Il y a pas de douleur, business Il a douleur, Et c'est pour être ça politique là, seulement, pour -il. il faut parler parce que c'est eux qui investissent dans le pays. C'est eux qui ont <coughs> bloqué, c'est eux qui a yo oui. faut Donc, un Donc il faut un mot pour tout. tout. Et moi, parce que... Vous le il n'y a pas de trop long. Il y pour la société à dégager du second solution. Et nous-mêmes, là, Haïti en action nous dit, nous dit, quelle que soit la solution que la société a dégagée, depuis l'imaginaire, nous allons combattre. Position nous toujours claire, nous-mêmes, nous allons à Ariel. Nous allons le gouvernement Ariel, nous allons à sécurité Ariel, échouer. Parce qu'il n'y a rien de c'est la position de l'art. Mais si vous en position majoritaire qui se dit que toute société a d'accord avec elle, vous ne doit pas suivre, vous ne doit pas le gouvernement. Vous ne doit pas arrêter notre position, même pas combattre. Parce que je dis à la société, à tout, si je veux nos solution, il faut l'avancer. Parce, qu parce que je dis à pile de monde qui vivent dans le pays, qui sont en situation extrêmement difficile. Et nous tenons compte de surtout de majorité silencieuse. Et c'est peut-être ça nous dit, tout le secteur savait que nous ne parlons pas là. parler avec Il faut répondre, il faut connaître son sabbide. Il faut venir pour qu'ils que de dégager leur position. Et la position, ça, la position majoritaire, pas gagnée au blanc, qui va dit que c'est ma solution haïtienne. Aucun bloc inhabitant. Et moi-même, moi-même, moi, -même, moi -même, quelle que soit la position, dès que mon position majoritaire n'a parce que c'est la démocratie, c'est pas l'élection, c'est le consensus de la société que nous rejoignons. Il faut nous parler, pour nous arriver, parler avec tout le monde, les droits humains, le secteur privé, pour que mon solution majoritaire qui soit ici. solution, ça La campagne d'elle, on dit, voici la solution à l'issue. Donc nous tout à l'heure de faire un sacrifice, font dépassement pour ceux qui historique pour, pour que nous arrivions dans la consolution haïtienne, pour que nous demandons pas faire interférence. Tendez, ça va dit, gardez, ça va faire, quitter nous prendre responsabilité, mais on a besoin d'assistance qui pourrait aider la sortie, assistance technique, de de assistance économique là, pour, puisque le pays a terre. N'importe qui, notre gouvernement qui est là, va regarder qu'est-ce Donc c'est pour être ça à nous dire, si nous avons possibilité notre solution, nous avons besoin d'assistance pour que nous puissions sortir de là. Parce que j'aime toujours dire, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Alors que l'aide qui était votée pour nous, dans l'intervention en 2014, aidez-nous à rester dans l'assistance. Nous parlons de ça. Il faut que si nous avons l'aide aujourd'hui, dans 25 ans, nous ne parlions pas de nous dans ça encore et c'est peut-être bon ça vous genage, vous dire, vous que vous délégation j'ai n'en j'ai dire, nous te le écoutez dis nous que vous-même c'est dans les à nous espérons et nous à sur à nous pour continuer pas à nous pour que nous jouions une solution ici voilà vous ce que vous voulais présenter comme point à conférence jeudi et que ça, c'était au niveau de la délégation. Donc, vous à d'être attaché à la parole que vous dire qui est là. que moi-même, on l'a fait. Oui, c'est en ce qui concerne, est-ce que le Canada a euh, envisagé au déploiement? Est-ce qu'il a est envisagé au assistance? Là-même, il faudra le la nature et est voilà. autres? Que n'importe ça, je n'ai qu'à pensé mais hier, les Ominis, je n'ai je rencontrer, continuer n'ai regarder qui est meilleure formule. Qui est meilleure formule. Et nous-mêmes, surtout, il y a des gens qui parlent d'intervention. nous avons parlé d'assistance. Il faut demander exactement quels sont les points qui gagnent en question assistance technique. Et moi, je vous beaucoup pas. Moi, premièrement, il faut ce matériel-là, à la police. Deuxièmement, il faut compléter utac là et c'est l'unité tactique. Troisièmement, formation pour qu'après opérationnelle, l'état de la ligue est effectif Les unités en géant lourd pour Et la question humanitaire qui doit être distribuée par l'accompagnement de la police, mais avec des organisations notables dans chef Sénateur, pour ça la communauté où ce n'est pas un chef-là qui a distribué. pas qu'à ouvrir l'école. Nous-mêmes, derrière ces produits d'école, nous y est qu'il Le gouvernement peut prendre disposition pour ouvrir l'école. Puisque le gouvernement ça est incapable, nous cherchons une solution pour l'autre gouvernement qui a ouvert les bords le plus rapidement possible. Et voilà, c'était tout le temps pour la vidéo d'aujourd'hui Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner ensemble avec la chaîne. Profitez faire ça, c'est tout. Et pas d'activer la cloche de notification pour recevoir la notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et la vidéo, n'oubliez pas de liker. Et vous pouvez toujours recommander la vidéo. Merci, nous allons voir dans la prochaine vidéo. Ciao!